Bonjour, je m'appelle Guillaume Dumas, je suis chercheur à l'Institut Pasteur dans le département de Neurosciences, plus précisément dans le laboratoire de génétique humaine et fonctions cognitives. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Git et GitHub. Euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça donc Alors Git, c'est d'abord quelque chose qui a été créé en 2005 par Linus Torvald, le créateur de Linux, du kernel Linux. Et c'est un logiciel de gestion de version, comme d'autres systèmes comme CVS ou SVN. Mais celui-là, il est décentralisé et open source. C'est très utilisé pour la programmation, maintenant de manière assez mondiale en fait. Tout le monde utilise Git. Et euh, ça fonctionne pas uniquement avec du code, ça fonctionne avec toute forme de documents, surtout ceux qui sont basés sur du texte. Donc vous pouvez faire par exemple des articles scientifiques collaboratifs avec Git. Et en 2007, on a GitHub, une entreprise qui propose l'hébergement des dépôts euh, Git de manière gratuite, tant qu'ils sont ouverts publiquement, donc très ouverts et très motivants pour les projets open source. Et oui, euh, le nom Git en anglais est une insulte. C'est une blague de Linux Torvalds. Alors qu'est-ce que la gestion de version Vous allez me dire, peut-être que vous n'êtes pas très familier avec ce concept. En fait, la gestion de version, c'est utile pour gérer tout d'abord différentes versions d'un document, pour ne serait-ce qu'avoir des copies de sauvegarde, mais c'est aussi pour avoir la possibilité de revenir en arrière. Donc vous faites une première étape de programmation et progressivement vous vous rendez compte que vous êtes parti dans une mauvaise piste. Eh bien, avec un gestionnaire de version, vous allez non seulement pouvoir revenir en arrière, mais peut-être même pouvoir explorer plusieurs branches et garder des versions de ces différentes branches. Et ça, sans avoir à se prendre trop la tête avec des noms de fichiers alambiqués, là, Git va se charger de gérer tout ça. Alors, ça permet aussi de manière classique de garder un historique de toutes les versions d'un système, notamment de qui a contribué, qui a fait quoi, et surtout quand, et donc ça pour les projets collaboratifs, ça représente un, un vrai une vraie plus-value pour un outil. Donc en gros, la gestion de version c'est à la fois utile pour soi, mais c'est aussi très très utile pour travailler collaborativement. Et enfin, pour faire de la suivi d'un projet, et notamment pour euh, pouvoir quantifier les différentes contributions, euh, de qui et de quoi, etc. Alors, au niveau de l'installation, c'est très simple vous allez sur le site git-scm.com donc ça vous amène ici il va détecter automatiquement votre système d'exploitation et vous donner le lien pour télécharger la version de git correspondante une fois que vous avez téléchargé ça ben, vous l'installez et euh, moi ce que je vous conseille dans un premier temps c'est d'aller sur euh, le site euh, github.com là vous allez pouvoir vous créer un compte et avoir un dépôt en ligne, c'est à dire que Git va vous permettre de gérer vos versions de votre logiciel, ou de vos documents, etc., sur votre propre ordinateur, mais tout l'intérêt de Git consiste en étant décentralisé. Donc, vous pouvez avoir des dépôts sur d'autres serveurs, d'autres ordinateurs, et notamment GitHub, c'est le, le propos même de GitHub, avoir un serveur accessible à tout le monde sur Internet avec vos différents dépôts et différents projets. Donc Là, par exemple, moi, je mets projet projets ici, dans GitHub, donc, il y en a un, Stratipy, sur lequel je travaille. Et euh, je peux avoir des collaborateurs qui proposent des modifications à mes projets, etc. Alors, une fois que vous avez créé votre compte sur GitHub, euh, il y a plusieurs façons de créer un dépôt. Il y a la version, euh, euh, on va dire, euh, initiale euh, sur en ligne de commande. Vous faites git init dans un répertoire, et après vous ajoutez vos fichiers avec git add et le nom des fichiers que vous voulez euh, ajouter. Et pour faire donc un marque-page d'une version, vous faites git commit. Et là-dessus, une petite subtilité euh, particulière et un conseil qui est de bonne pratique. Associé avec ce marque-page de version, on ajoute un message de description pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette version par rapport à la version précédente. Après, au niveau de la gestion, vous pouvez retirer un fichier euh, du dépôt, vous pouvez vérifier l'état du dépôt. Donc, Le but n'est pas de vous faire un cours de Git, mais plus vous présenter un peu les différents types d'interactions que vous pouvez avoir avec ce logiciel. Vous pouvez avoir surtout un historique des différentes versions et afficher les détails spéciaux d'un commit. Ce qu'on appelle un commit, c'est justement une version particulière. Alors après, si vous n'êtes pas très euh, ligne de commande, sur GitHub, justement, euh, les gens de GitHub ont conçu... Et il y en a d'autres versions aussi avec d'autres logiciels open source, euh, un petit logiciel qui permet de voir vos dépôts et de pouvoir les gérer en temps réel. Donc, il détecte automatiquement euh, quand vous faites une modification dans le répertoire de votre projet. Euh, en rouge, par exemple, là, il voit ce que j'ai supprimé et en vert, il rajoute ce que j'ai rajouté. Et il a la possibilité de synchroniser ces modifications avec euh, GitHub. Donc, c'est un moyen un peu plus... Euh, facile de gérer vos comptes et vos dépôts de Git que celui sur en ligne de commande. Après, c'est chacun assez pratique. Certains sont beaucoup plus rapides avec les lignes de commande, avec l'expérience. Voilà, donc en conclusion, ben, Git, c'est un système de gestion de version et la gestion de version, c'est important dans les pratiques de recherche. Ça fait gagner du temps sur le long terme, notamment, et Git et GitHub permettent de gérer ça gratuitement. Euh, avec beaucoup d'utilisateurs et donc potentiellement de collaborateurs beaucoup d'informations sont disponibles en ligne par exemple je vous ai mis euh, deux trois liens ici euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à travers euh, le forum ou en me contactant merci euh, donc d'avoir suivi euh, ce petit cours d'introduction à git au revoir